Comment tu as découvert cet endroit là, ce, ce, cet abattoir, et, et, et, et une façon peut-être aussi de parler de, de, de ce quartier, de, de, de ce qui est en train d'y arriver, et puis après de rentrer plus, plus précisément dans le film. Alors euh, les abattoirs, euh, je connais depuis que je suis tout petit le quartier de où je viens à Alger, juste à côté euh, des abattoirs, et euh, donc euh, j'y allais tout petit pour manger de la, de la viande autour. Euh, des abattoirs, parce que c'était connu pour, pour avoir plein de magasins de, de brochettes autour. Et puis c'était aussi euh, une envie de faire un film avec le milieu ouvrier en Algérie, montrer le travail, et, et ça a été très peu filmé dans le cinéma algérien, à mon avis. Et ensuite, euh, ça a été une rencontre avec le lieu, donc un jour j'avais commencé à faire des films, je décide de pousser la porte des abattoirs, je rentre à l'intérieur et je découvre un monde de, d'abord un univers sonore qui m'a impressionné. On écoute énormément de musique à l'intérieur, énormément de rails. C'est la musique qui est présente dans le film. Et ensuite, euh, ça a été euh, des taches de lumière, comme ça, des, des impressions qui m'ont aussi marqué. Et, euh, et puis plus tard, je tombe sur un article dans la presse algérienne qui parlait de la destruction des lieux. Euh, il parlait de destruction des lieux pour en faire euh, l'Assemblée nationale ça, ça m'a encore plus donné envie d'aller faire ce film. Alors, tout ça fait qu'à un moment, je décide de prendre ma caméra et puis de m'installer avec un copain pendant deux mois et demi à l'intérieur. Euh, ce qui m'a intéressé, non, ce qui m'a semblé vraiment intéressant dans le film, c'est ce que vous venez d'évoquer, à la fois cette question du, du travail, de filmer, euh, le travail et les ouvriers. En même temps, euh, ce qu'on peut sentir aussi point, c'est euh, la fin d'un lieu, ou en tout cas, le, euh, oui, la, fin, la fin de ces abattoirs, bon, qui ne euh, tardera peut-être pas à, à arriver. Il y a un film d'Aaron de, de, de, Foroqui qui s'appelle « Les ouvriers qui l'usine » et qui réalise pour le centenaire de euh, du, du, de l'invention des Frères Lumière en, en 1995. Et euh, bon, euh, tout, tout est un peu dans le titre, hein, c'est-à-dire qu'au fond, le cinéma n'a jamais filmé euh, l'usine que euh, depuis, sa, depuis sa sortie, hein, depuis les, euh, les ouvriers, euh, bon, les ouvriers des, des usines Lumière qui, qui sortent enfin euh, pour retrouver, on peut dire, la vraie vie. Hein. Et le cinéma a euh, toujours euh, repris, on pourrait dire, cette opposition entre une usine, à l'intérieur de laquelle la caméra pénètre rarement, et, euh, et, euh, et la vraie vie, le temps des loisirs, etc. Et bon, il y a eu plusieurs manières, on peut dire, de, de, de s'aborder, on peut dire, cette opposition entre le travail et, et la vie. Euh, et notamment dans, dans les années 60-70 avec les groupes Mathieu Kin, etc., bon, qui consistait en gros à dire que euh, si je m'engueule euh, à l'usine, je vais aussi euh, peut-être m'engueuler avec ma femme en rentrant, et si je m'engueule avec ma femme, bon, peut-être que je vais faire mes pièces un peu moins bien euh, sur la machine. Ça, euh, ça, ça a été une manière de repenser un peu ce travail, enfin ce rapport entre le, le travail et le loisir, ou le, le non-travail. Hein, le, le, temps de, de sortie de l'usine, puis il y a peut-être eu ensuite un, un autre rapport qui est, qui est né, on pourrait dire, au début des années 2000, c'est celui qu'on voit dans, dans un film comme « À l'ouest des rails », et il me semble que votre film entretient quelques rapports peut-être un peu lointains, mais euh, qu'on peut, qu peut voir quand même, malgré tout, donc à la, à la fois celui de, pour dire de la, la fin d'un lieu, la fin d'un monde. Euh, bon, c'est évidemment beaucoup plus présent chez chez Wang Bing. Euh, et aussi tout ce rapport bon, entre euh, entre le travail et puis euh, le jeu on les voit aussi à la se des Rais des tout nu aller aller prendre leur douche jouer au domino etc ce qu'on voit aussi exactement dans, dans votre film alors ce qui ce qui me semble intéressant au fond c'est que Bon, le, pre le premier temps, ce serait euh, les ouvriers quittent l'usine, le deuxième temps, ce serait euh, l'usine quitte les ouvriers, hein, euh, l'usine ferme et puis il n'y a plus personne. Et là, au fond, dans votre film, on ne sait pas qui quitte qui, au fond, bon, on, on, plus personne ne sort de l'usine. Et c'est ça, le, le premier parti euh, pris de, de votre film, et qui, est, qui est très fort, c'est qu'on ne sortira jamais de l'usine, on n'aura jamais euh, d'aperçu de, de leur vie à l'extérieur, etc. Et en même temps, l'usine n'est pas complètement en plus une prison. Enfin, c'est quand même devenu un, un, un lieu de vie. Et il bon, y, y a quelque chose entre, en, dans ce rapport entre, entre le travail et puis, euh, la, le temps du loisir que vous montrez de manière particulière et qui est peut-être aussi ce qui vous a intéressé d'abord pour filmer ce lieu, c'est-à-dire pas simplement des ouvriers euh, et des gens qui travaillent mais aussi des gens qui bon, voilà, sont, sont pris dans ce lieu et qui n'en sortent pas, qui, qui ne peuvent plus en sortir. Non, mais en tout cas, vous le dites bien, parce que dans le même lieu, dans les abattoirs, se confond l'espace le, de travail et puis l'espace de repos. Euh, C'est-à-dire, euh, tous les protagonistes du film vivent à l'intérieur. Donc ça, c'était quelque chose qui m'avait euh, frappé en arrivant là. Je ne pensais pas qu'ils vivaient à l'intérieur aussi. La plupart des ouvriers. Et, euh, et du coup, je me suis posé la question, en tout cas, de et surtout dans le film, on le voit, c'est euh, les moments sur lesquels je travaille et qui sont filmés, c'est surtout ces interstices entre le moment de travail et le moment de repos. Euh, C'est surtout les moments où ils sont en train de, de, de se préparer à aller au boulot, les moments où ils s'arrêtent de travailler. Et, euh, et pour la plupart, ils ne sont pas d'Alger, donc euh, ça rajoute aussi cet effet village un peu de, du lieu. Ils viennent tous, euh, pour la plupart, de l'intérieur du pays, donc ils sont de Piscala, d'Oran, de, de plein de, de régions différentes d'Alger, puis ils se retrouvent dans cet espace-là. Qui devient une, une espèce de ville dans la ville et ils n'en sortent pratiquement pas. L'espace extérieur, c'est un espace inconnu, presque hostile. Euh, ils vont pour faire les courses et puis revenir. La plupart travaillent pour leur, pour leur famille, pour envoyer de l'argent euh, à l'extérieur. Donc, oui, très vite, euh, euh, je suis dit, c'est pour ça que le film est, est énormément basé sur ces moments de, de, de, de la nuit. Et comme les abattoirs, ce n'est pas un lieu où. Euh, comme ici, où on sait le nombre de bêtes, où on travaille, il y a une espèce d'attente de, de, comme ça tous les jours, des, des fois où ils ont 300 bêtes et des jours où ils ont 30, 30 bêtes. Donc, euh, et je me suis dit, en, en dans ce lieu, une des choses en tout cas qui m'avait euh, donné envie, c'est aller chercher la poésie que pouvait, qu pouvait porter ces euh, protagonistes, c'est-à-dire dans ce lieu euh, de, où, où il y a la mort. Où, euh, lieu de carnage, lieu de, de sang-poule, je vais aller chercher autre chose, le contrepoids de ce lieu. Il y de, aussi des, des envies de ensuite Il y a un moment assez, euh, assez frappant, Moi, je ne me souviens plus du, du nom de de la personne, mais euh, ils sont en train de touiller un truc dans une énorme marmite et euh, il, il dit euh, par les mélanges. Il ne dit pas mélange et tais-toi, hein, en général on dit ça quand on travaille, mais il dit par les mélanges. Voilà, aussi, d'une certaine manière, c'était indissociable euh, le, enfin, le, le fait de travailler, le fait de raconter sa vie, le fait de... Il n'y a, a, a pas cette, cette, cette distinction-là qui, enfin, qui est sans doute aussi due au fait qu'on ne voit pas de hiérarchie, il n'y a, a pas de, y a pas de, de contre ou de gens comme ça, enfin en tout cas on les, on les devine pas, euh, et donc du coup il y a une autre manière on peut dire d'organiser son, son labeur, enfin en tout cas de, de, de, de travailler. Oui, là aussi c'est pareil, c'est-à-dire que c'est aussi un choix de ne pas montrer les, les patrons, parce que dans les abattoirs on a des gens qui sont archi milliardaires et euh, des gens qui gagnent le, le SMIC. Euh, c'était aussi une, une envie vraiment de, de rester avec eux, de prendre le temps. Ça a pratiquement été comme un casting aussi. Ils sont plusieurs à l'intérieur. Il y en a plus de 200 hein, qui travaillent à l'intérieur. Euh, je ne sais plus ce que c'est que le chiffre. Et après, c'était aussi euh, une envie. C'est-à-dire qu'en euh, en face, il y avait euh, une envie de faire un film avec nous. Euh, donc, et en plus, en deux mois et demi, ça nous laisse le temps. De, de, les premières semaines ont été... Euh, les semaines de, de la rencontre où il fallait aussi casser ce, ce rapport à la télévision. On pensait qu'on était une télé, qu'on allait repartir. Et donc la démarche était aussi d'expliquer qu'on était là pour passer du temps et que eux aussi étaient dans la proposition, mais euh, en gros que je voulais faire un film qui parle de tout sauf de viande. C'était un peu ce que je disais. Et, euh, et au fur et à mesure, je découvre euh, voilà, des êtres qui portent euh, quelque chose de très fort, hein, une poésie... Euh, de l'amour, des questionnements sur, euh, sur l'Algérie, mais pas que, ça va au-delà, c'est aussi sur le, le monde qui les entoure. Un mot euh, quand il dit philosophe, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui, quand il parle de mensonges et de la vérité, c'est quelque chose de, de très fort. Ce duo, où Youssef et Racine, euh, tout de suite, euh, s'est embarqué dans le film, sans forcément poser beaucoup de questions, mais il savait que c'était pas euh, là où on les attendait. Ce n'était pas, euh, pas que le travail que je voulais faire. Aussi, euh, bah, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'ils ont envie de raconter, ce qu'ils ont envie de proposer. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, voilà, je parle. Et, euh... et du coup, euh, ne pas faire un film sur la viande dans lequel quand même on, on, on, on, il arrive qu'on voit des bêtes, et des bêtes euh, là-bas, des bêtes qui souffrent, ça, ça supposait pour vous quel type de choix, euh, disons, de, de mise en scène alors quand j'ai dit euh, je, je fais un film surtout sur de la viande, c'était un peu le synopsis que je donnais aux ouvriers à l'intérieur. C'est pas le synopsis du film, c'est pas le film, mais euh, c'est vraiment en arrivant là, il fallait aussi avoir une, une phrase d'accroche ou quelque chose qui euh, aussi euh, c'est pas là où on m'attend. Et, et des films qui traitent de euh, voilà, qui parlent de, exclusivement du travail, de la chaîne, de de l'aliénation du, du, du travail. Je ne suis pas allé chercher ça. Donc, il me fallait quelque chose. Ensuite, le film, je n'ai pas intellectualiser les choses, mais il y a un rapport, si c'est ça aussi la question, pourquoi ne pas. Les bêtes sont surtout montrées en hors-champ. C'était aussi l'idée. Même si je ne m'attaque pas directement à cette question, ou à ces questions-là du rapport à la bête. D'une certaine manière, c'est là à travers le physique en tout cas à travers ce que eux ils portent en eux de comment le détachement et euh, on le voit aussi dans une séquence où euh, voilà moi ce qui m'intéressait le plus c'est cette séquence peut-être aussi euh, va un peu cristalliser euh, ces questions-là c'est quand euh, on a une vache qui agonise et euh, et le qui est là en train de, de lire faire sa revue de presse c'est euh, on a la souffrance euh, animale mais aussi la souffrance humaine et un décalage, et euh, aussi euh, il est à côté, mais il n'entend pas ce qui se, se déroule derrière lui. Vous vous êtes dit que, en annonçant les choses comme ça, en leur disant que c'était un film surtout pas sur la Lume, que ça fallicitait le rapport avec eux. Cas, que ça leur, que pour eux, ça, ça enlevait, euh, ça rendait les choses plus faciles. Ouais. Ah oui, mais complètement. Même si c'est pas complètement juste, c'est pas complètement faux non plus. Euh, ce que... Ce que je suis allé chercher, c'est, euh, oui, c'est de, de la poésie, c'est de, de l'amour. J'étais frappé par le, les discussions qu'il y, qu y a eu à l'intérieur sur l'amour. On parlait plus d'amour que de, de bête qu'on avait à, à travailler ce jour-là. Et euh, c'est quelque chose qui m'avait surpris. Et tout de suite, je me suis dit, tiens, je vais aller creuser euh, à ce niveau-là. Il y a aussi quelque chose d'assez triste, euh, on en parlait à je ne que vous pas tout à fait d'accord avec le mot « désespéré mais vous allez du coup pouvoir dire, dire comment vous, vous pouvez en parler. Mais ce jeune homme qui, au départ, dit « Moi, je m'enfuirai, vous parliez de Bonnie and Clyde, et bien avec euh, cette, cette jeune fille que j'aime, etc. », on le retrouve un peu plus tard à dire euh, « Bon, je me donnerais bien la mort, mais ma mère, tout ça, c'est compliqué ». Euh, son, son camarade, lui, dans, dans les dernières séquences, il est aussi un peu là, en train de dire « oui, mais alors l'autre, il n'est pas arrivé, s'il n'arrive pas à l'heure, moi, qu'est-ce que je fais ?» Enfin, Tout ça est assez complexe. Évidemment, je pense que à tort ou à raison, on, on peut difficilement faire abstraction complètement de la question des printemps arabes, enfin des révolutions, etc., qui est abordée aussi à un moment donné. Et il y a quand même ça, dans, en plus, cette image qui est... Euh, à la fois, donc, il y a ce côté très beau de, à l'endroit même où on donne la mort, etc., il y a quelque chose de la vie qui est là, qui circule, et c'est magnifique. Et en même temps, je reprends ce mot-là, pardon, mais c'est pour que je vous permettez de mieux le, le, le, le contester, d'aussi un peu désespéré, dans cette image qui est toujours très artificielle de ces lumières magnifiques qui sont là, et de, et de ces jeunes garçons qui finalement disent, mais, enfin, l'un dit, mais il n'y a, a rien à, en dehors de cet endroit-là à espérer, en fait dans, dans, dans l'avenir pour nous. Alors pour moi, ce n'est pas le mot désespéré. Euh, tout à l'heure, je, je vous ai dit, c'est plutôt le mot euh, désenchanté euh, et lucide par rapport à, à la situation politique et par rapport à ce que eux vivent euh, dans leur vie. Et, euh, et après, quand je, je suis allé faire ce film, je me dis pas je vais dresser un, un tableau noir ni un tableau idyllique, euh, je vais essayer de, de montrer tels qu'ils sont mais aussi avec ma subjectivité à l'intérieur jusqu'à cette séquence finale qui est vraiment tournée le dernier jour du, pratiquement les deux derniers jours du, du tournage il y a oui, l'idée de, de, de, de à la fois trouver votre espace et en même temps euh, que, que, les, que les personnes filmées puissent aussi interagir, vous interpeller qu'il qu qu y a un échange par dessus la fin à Travers ou par-dessus la caméra en même temps à chaque fois qui alors progresse ça, au fur et à mesure du film, alors ça c'est un peu euh, voilà. Je le dis, des fois ça peut paraître un peu euh, gentil. Ou, euh, moi, vraiment, l'idée de c'est vraiment qu'on soit dans le faire un film avec avec eux, pas sur eux, et euh, ça c'est quelque chose qui était important pour moi. Et à euh, par exemple, les premiers temps était euh, en train d'observer euh, derrière nous pendant tout premier mois. Il n'a pas voulu se être filmé, donc il était derrière la caméra, il observait le cadre, il commentait le cadre, mais jamais il s'est laissé filmer. Et puis, euh, tout doucement, Amo entre dans le film et il se laisse filmer. Cette première fois où je lui dis, tout le monde a été filmé sauf Amo, et à partir de ce moment-là, Amo est dans la proposition, c'est-à-dire qu'il arrive, il me dit, ah tiens, je pourrais te raconter l'histoire de la cigogne. Ah, je lui dis, mais carrément, raconte-la moi. Donc là, je décide de mon cadre, je reviens demain parce qu'il ne veut pas sur le moment aussi que je le filme tout de suite. Il me dit non, non pas tout de suite, je reviens demain, demain je, on l'a fait. Donc c'est aussi un travail comme ça, ils sont dans la proposition, mais aussi, moi, à des moments, je dois mettre en scène, je dois essayer d'expliquer de, pourquoi c'est important que cette séquence existe. Il y, a quelque chose, il y a quelque chose qui devient peut-être de plus en plus risqué euh, pour vous en tant que cinéaste, parce qu'au départ on voit que c'est extrêmement composé, etc. Il y a même des moments où on a l'impression que vous avez un peu approché euh, les brouettes pour avoir un cadre euh, parfait, et, et forcément euh, au moment où vous êtes vraiment dans l'interaction il y a peut-être quelque chose de, enfin, de plus euh, pas forcément risqué, mais en tout cas de, de plus engagé de votre part euh, en tant que... Enfin, en que... Oui, alors l'abattoir c'est hyper beau, donc du coup l'appel du plan il est, il est tout le temps là, on peut... Euh... Donc j'ai essayé de, à euh, chaque fois les, im les images, j'essayais de raconter un moment que j'ai je... pu aussi essayer, euh, essayer des, euh, des, des, des choses. Quoi. Je, des fois je partais avec une idée la veille, je réfléchissais la nuit, et je me dit tiens, j'ai envie de filmer. Euh... Mais toujours en essayant d'échapper euh, au, au dispositif, c'est-à-dire, et pas réellement le dispositif. Quand je suis parti faire ce film, je me dis, je vais essayer des choses, je pars avec mes références. mais je les laisse de côté. Et c'est là où je dis c'est aussi physique. C'est-à-dire que je décide de mon cadre, un peu comme un photographe qui à un moment décide de ne pas placer cette cam sa caméra-là, et euh, essayer d'attendre le surgissement. Rien n'empêche aussi qu'à des moments, il se passe quelque chose, je prends ma caméra, je la détache du trépied, comme cette séquence où on parle de révolution, et euh, là je, je suis à côté. Euh, Peut-être que je me trompe parce que je n'ai pas revu le film ce soir, là, mais euh cette question-là, vous l'avez éludée, enfin en tout cas, elle n'est pas présente, vous avez choisi de ne pas faire intervenir, parce que j'imagine qu'ils sont au courant tous, qu'ils sont dans un endroit qui va disparaître, et qu'avec la disparition de cet endroit, va bah, se poser aussi la question de leur devenir à eux. Et, et euh, c'est des sujets que vous avez abordés avec eux, et que vous avez décidé de ne pas monter, ou alors c'est jamais venu dans les conversations Alors, moi j'aime bien aussi l'idée que quand, quand on part faire... Euh poser des questions, en tout cas, que ça soit présent et qu'au final, on va aller trouver autre chose. Donc cette question, oui, au départ, était importante un peu pour moi. C'était la question de la disparition du lieu et puis euh, de qu'est-ce qu'ils allaient advenir après. Et, euh, et au final, euh, ce n'était pas quelque chose du tout qui les préoccupait, qu'ils soient dans ce lieu-là. En tout cas, pour, euh, pas pour tous, hein, parce qu'il euh, y a d'autres enjeux pour euh, les grossistes qui travaillent dans les abattoirs mais en tout cas pour les protagonistes du film, c'était une question qui, qui leur passait... Euh, et à des moments, j'ai essayé de provoquer des discussions comme ça, parce qu'on n'est pas complètement aussi innocent dans un film comme ça. Ce n'est pas juste poser la caméra et laisser la parole se dérouler. Il y a des moments aussi où je choisis de, de, de parler de ça ou de ça. Donc j'ai provoqué des discussions par rapport à la dis, euh, disparition, mais, mais c'était trop euh, fabriqué. Euh, et il il n'était pas complètement euh, dedans. Et, et au montage, on n'y a pas touché du tout. Sur la manière dont, euh, dont vous essayez de montrer des, des personnages euh, complexes, il y a quelque chose que vous, que vous disiez et qu'on ne perçoit pas forcément. C'est-à-dire que ça peut commencer tout simplement... Enfin, ce n'est pas forcément un signe de complexité, mais disons, personnages un peu, qui, sont, qui soient pris un peu dans, dans le bain du réel, ça peut passer tout simplement par le langage, par une manière d'employer, de, euh, des, des, enfin, de dire des grossièretés, etc., qui ne sont pas du tout visibles dans les productions euh, algériennes. Et donc, déjà, dès, dès ce moment-là, des, ça, vous redonnez un peu d'épaisseur Oui, vous oui mais après c'est pas non plus essayer de euh, quand je vais faire un film je ne dis pas non plus c'est pas complètement juste je vais faire un film algérien je, je prends ma caméra et euh, aussi je vais euh, là où j'ai envie d'aller sans me poser de questions de qu'est-ce que je vais véhiculer de ce pays euh, c'est aussi euh, avant tout une, une envie de cinéma une envie d'aller euh, faire des images euh, avec des gens et euh, mais ce, oui. sont des, ce sont des gens qu'on ne voit pas forcément dans le cinéma. il y a aussi ça. puis, euh, d'une certaine manière, même le film, s'il n'aborde pas la politique euh, directement, il, il est très poli... je pense que c'est un film politique. Et ça, j'en suis complètement conscient. Et dans le choix de, euh, des discussions, dans le choix d'aller plutôt chercher euh, l'amour que, que la situation euh, de désespérance dans laquelle ils sont... Que... Par exemple, je vais donner un exemple... Concret, à Ali qui est le poète dans le film qui commence qui ouvre le film avec ce poème sur la mort la première fois les deux premières fois où je le filme il commence à pleurer tout de suite on est dans ce schéma là dans cette c'est la télévision euh, peut-être que je vais toucher euh, mais moi je veux rentrer euh, je veux raconter la je veux raconter ce, cette personne mais euh, par, le, par la porte de, de la poésie parce que j'ai appris un peu plus tard que un jour il nous sort un poème euh, en off je lui dis mais Amélie euh, d'où devient ses poésies il me dit qu'il a été euh, troubadour euh, quand il avait euh, 15-20 ans euh, et puis il marquait ses poèmes donc je me dis tiens c'est par là que je devrais entrer pas par euh, voilà c'est un peu euh, ce que j'essaie de, de faire un exemple précis comme ça oui, c'est intéressant là sur la question de la fatigue, parce que la caméra a amené quelque chose au, au départ qui, qui a induit euh, euh, une force à l'intérieur des, des lieux confirmés, des abattoirs et des gens avec qui on est en train de faire le film. Et au fur et à mesure, on voyait que tiens, la présence de la caméra euh, commençait à, à devenir transparente. Et c'est à ce moment-là où on décide d'arrêter le film, parce que je crois qu'on... Avec le copain, on était partis pour rester encore plus, vraiment trois mois, quatre mois. Et je crois que, en tout cas, le documentaire ou le cinéma, tel que je l'envisage, ça joue euh, à ces moments où on est conscient de la présence de la caméra. Donc là, ils sont dans un... Et en même temps, on l'oublie. Et au final, à la fin, ils étaient tous crevés et la caméra n'était plus là. Vraiment, euh, qu'on euh, qu soit là ou pas, on ne dit plus la même chose. Euh, si, on dit la même chose, je veux dire... Euh, qu'elle n'a plus, qu plus sa présence. Enfin, sa présence était, était vraiment inutile à, à ce moment-là. Donc, euh, oui, cette fatigue, on essaie de, et sur le montage, j'essaie de, de la montrer. À la fin, tout le monde est crevé, tout le monde, est, crevelé, tout le monde est, est à bout de souffle. Alors qu'au début, on voit Youssef faire des pompes euh, ouais, simplement ouais. voilà, parce qu'il attend et tout à coup il ne peut pas faire des pompes. Et, effectivement, il y a quelque chose qui dégringole, un épuisement qui se, qui se sent. Et sur les couleurs, enfin, euh, sur le ciel par exemple qui est extrêmement rose, ou même, même le, le, le bout des cigarettes qui est d'un orange euh, pétant, ouais, euh, j'imagine que vous avez travaillé ça à l'étalonnage, c'est quelque chose que vous avez poussé, vraiment voulu pousser particulièrement euh, bon, Alors déjà, le, les impôts, c'est avec des lumières complètement... Euh incroyable, et des lumières complètement différentes. On a des, des lions, on a des, des lumières tungstène, lumière euh, du ciel aussi qui arrive, plus la lumière des, euh, des chambres. Et quand on fait la balance des blancs, on a un truc qui ne ressemble pas du tout à ce que le l'œil regarde. Et, euh, euh, et puis c'est très rouge autour, et c'est tourné de nuit, donc tout le film est tourné de nuit avec la même focale aussi. Donc on, on arrive rarement à voir quelque chose qui... Euh, Ressemble exactement à ce que. Mais après, c'est assez fidèle à l'esprit du, du lieu parce que c'est très chaud, très rouge. Euh, pour le, la séquence finale, par exemple, ce jour-là, il y avait. Où on va, le ciel est rose. À ce moment-là, il y a un sirocco qui est passé par Alger, un vent du sud qui est passé. Et euh, le ciel était orange. Donc les lumières de l'intérieur et les lumières extérieures, quand on fait la balance, il y a un truc. Qui, et euh, que je décide de garder. Des fois, c'est des accidents de, de balance. Euh, comme euh, Amou, au tout départ, quand il écoute la musique, raille dans cette pièce où c'est tout rose. À ce moment-là, non, j'étais ailleurs, j'étais derrière. Euh, et là, je me retourne, je le vois, donc je pose mon cadre. Et la balance n'est pas du tout fidèle à, à ce moment-là. Mais au montage, je décide de garder tel quel. Donc il y a aussi des deux. Et en étalant-là, j'ai eu aussi un travail de saturation un peu. on a... On a fait une journée d'étalonnage. Passionnant, euh, en premier lieu avec les, les pavés, les pavés qui recouvrent tout le film et qui... Euh, effectivement, on, on entend cette question de, du, du travail, comme emprisonnement, on est là, on continue à être là, et des gens disent qu'ils sont nés là euh, et qui vont terminer là, et bon, voilà alors qu'ils auraient pu faire autre chose. Clairement, avec ces pavés, on voit euh, les quadrillages très striés. Et puis, et puis en même temps, il y a perpétuellement ce jeu de, de l'émancipation de cette espèce de ce là avec toutes les figures qui bougent. Et, euh, et évidemment, voilà, il, y a, il y a les rêves, il y a les d'histoire par intime on a l'impression que, que tout déborde, y compris le sang des bêtes, y compris le rouge du sang des bêtes qui est qui n'est pas que dans les bêtes mais vous, enfin, vous faites des choses très belles avec le ciel ce qui est une résonance immense quand euh, bah, ce, ce fou céleste parle de mais euh, vous ne connaissez pas ça, vous ne connaissez pas ça et, et il parle il va vers les étoiles et, euh, et, et euh, enfin, il y a un truc vraiment passionnant sur je trouve sur la, la, la euh, l'au-delà de la connaissance parce que il y a, voilà il y a ce personnage effectivement fascinant qui dit on n'est pas, pas, pas il n'y a pas de mensonge il n'y a pas ni le mensonge ni la vérité et là on, on sent on, enfin, voilà qu'on est déclenché de très très intime très profond qui a tendance à créer une échappée dans dans, dans l'imaginaire moi ce qui me frappe il y a une scène qui qui d'une certaine manière a confirmé ce que je pensais avant qu'elle arrive c'est la scène où elle regarde je sais pas si c'est une série ou un film à la télévision. Un match de foot. Non, non, mais un peu, peu après. Après, après oui. C'est un, un, un, un film américain. Un film américain. Mais en Un match de foot, justement, c'est intéressant, ça fait le raccord aussi avec ça. À un moment donné, il commente le film, la scène du film, et il parle effectivement d'une disparition de la caméra qui fait disparaître le la, la, la personnage, etc. Et là, ça fait tilt, parce que, effectivement, vous parliez du match de foot euh, qui n'arrive pas à bien, voir, à bien regarder à cause, justement, de... de, de... Vous voyez qu'il essaie de tirer, je crois que c'était un bœuf. Enfin, euh, et ce qui ce, ce -là a ce plan-là m'a particulièrement frappé, au-delà de sa drôlerie, le plan de l'image de, de, de, de, de, de, de foot. C'est qu'à un moment donné, il y a un, pers il y a un personnage, un ben, protagoniste, qui obstruit complètement le champ de la caméra. Euh, et puis Quelques secondes après, il s'en va et le bœuf a disparu, comme un effet magique. Et il y a comme ça des... Et donc le fait d'entendre ce commentaire devant le, devant le film en disant « oui, c'est la caméra qui l'a fait disparaître », j'ai l'impression que vous faites la même chose de temps en temps euh, dans votre film, parce qu'il y a des effets comme ça de, vol de volatilisation, puisque de disparition, ce qui n'est pas hasard, puisqu'il y a des situations volatiles, la euh, tout ça. Et, euh, et je trouvais ça très très beau, le fait de, de ne pas se sentir obligé de parler de la disparition du lieu, et tout ça passe par des interstices... Vous n'avez pas prononcé le mot d'interstice tout à l'heure. Et tout ça passe effectivement par les interstices. Ça, du plan. Par exemple, la scène que Raphaël a énoncée tout à l'heure, la scène de la marmite, c'est la même chose à un moment donné. Je crois que c'est Youssef, c'est ça, qui, euh, qui parle. Il est devant la caméra. Et puis il y a son collègue avec un t-shirt rouge. Euh, on revient sur le, sur le collègue. puis tout de suite après, la caméra revient là où était placé Youssef. On ne le voit plus. Et il y a comme ça des moments comme ça de... de, de de volatilisation qui, dit, qui disent effectivement de manière extrêmement sensible et poétique l'imminence d'une disparition. Et je trouve ça très beau. Et quand vous parlez de poésie, je trouve que ça passe par là beaucoup plus que par l'esthétique. Ça ne demande pas le non plus, mais euh, euh, je trouvais ça très, très fort. Et puis aussi, l'autre chose, c'est pour rester sur le, le champ lexical poétique, tout ce, que vous, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites autour de l'attache et de l'attachement. Euh, partir ou rester, etc. Est-ce qu'on est attaché à un lieu et comment on est attaché, ou comment on est attaché sentimentalement à quelqu'un à qui on promet peut-être la fuite hein, C'est le beau personnage du de, jeune homme de 20 ans qui a ah, son ami, se fiancé au téléphone, est-ce qu'on peut partir Voilà, je trouve que le film est très riche de ce point de vue-là, au niveau de l'évocation. Comme Thomas, ce sont des, des choses peine de mêmes euh, on voit qu'il y a une attention vraiment particulière apportée à la préparation de chaque plan. Euh, enfin, moi, je ne sais pas si je suis le seul à avoir ressenti ça, non J'ai l'impression de voir une fiction. Mais en tout cas, moi, je, je, je, je le vois comme vous. Comment Je le vois comme vous. Ah bah, très bien. <rire> on a vu le même film, alors. <rire> Allez-y. Euh, non, non, voilà, c'était juste pour vous faire part de ces remarques-là. Donc, je voulais savoir, oui, est-ce qu'il n'y a vraiment pas de, de plan euh, de séquences de, euh, qui, ont, qui ont été préparées avec, euh, avec les, les, les protagonistes du film ou pas ouais. Alors rien n'est écrit dans le, dans le film euh, sauf... Euh, J'ai du mal à avoir de la spontanéité en fait, dans, dans votre euh, façon de filmer. En fait, voilà. C'est pas une critique hein, c'est pas non, du ça, tout. Ça, hein. Mais après, euh, euh, quand je suis allé faire ce film, je ne me dis pas non plus que je vais faire un documentaire. Alors pour moi, il je ne peux pas, par exemple, je le fais à quelques moments, hein, mais c'est quand même une fois. Il faut que ça s'explique. Si euh, je pose ma caméra et qu'en face il y a quelqu'un, je ne peux pas être dans le question-réponse. Je ne sais pas pourquoi et comment expliquer ça, mais c'est des choses qui, pour moi, sont complètement extérieures et je, je n'arrive pas à aller vers ça. Même. Et euh, quand je vais faire ce euh, film, je me dis, j'essaie tout. Vraiment, il y a un moment, c'est même poser la question si on n'essayait pas de faire un western à l'intérieur, on parlait énormément de western, je me peut pourquoi pas essayer d'imaginer euh, quelque chose entre Amou et, euh, et qui est de l'ordre euh, du western. Et... Euh, et Qu'est-ce que je voulais dire le rapport à la fiction. Sur le rapport à la fiction, fiction Amou le dit bien, en fait, je trouve, il résume bien. Pour mentir, je ne mens pas, et la vérité, je ne tombe pas dedans. C'est devenu un manifeste, en tout cas, pour moi. Euh, ce qui est la vérité le réel c'est des questions qui ont tout le temps été euh, questionnées dans le cinéma et euh, non donc rien n'est préparé rien n'est écrit et, euh, après je sais plus ou moins où je veux aller je sais à quel moment je veux allumer ma caméra je sais que quand on, voilà, on me parle de discussion on me parle d'une manière très frontale machin, à ce moment là je, je n'allume pas la caméra c'est souvent des moments où on me fait confiance où je peux me permettre d'aller me placer à le comme la discussion au début, quand ils sont en train de parler d'amour. Là, je ne leur demande pas de, de me parler d'amour, ils sont en train de parler d'amour. Donc, je pose ma caméra c'est aussi une question de respect qu'on instaure avec, euh, avec les protagonistes. De distance aussi, parce qu'il y a des moments où, quand je filme euh, Sadar qui est fou, je dois avoir cette distance un peu éloignée avec lui. Et Il y a des moments aussi où je me permets de remettre en scène certaines choses comme l'histoire de, de la cigogne qui, qui vole le drapeau, il me la raconte la, la, la veille, donc je, je demande à Hamo est-ce que tu peux me la raconter ouais. Mais oui, je ne dis pas, je fais un documentaire, j'essaie de je fais un film.